me définir comme euh, je pas un amour de la nature à la base quoi Enfin, j'aime ça depuis tout le temps euh, de la montagne particulièrement et puis surtout des, des endroits euh, enfin des endroits sauvages quoi il en reste un peu mais euh, des endroits où on peut, euh, où on peut sentir le, une nature un, un peu préservée ça veut pas dire grand chose mais au moins euh, la ressentir quoi déjà ce serait pas mal Enfin, quand je le vis pas, je... il manque quelque chose. Quoi. Enfin, j'ai toujours été quelqu'un de passionné, donc j'ai eu plusieurs passions vraiment euh, différentes euh, qui m'ont animé euh, tout du long. Je, je suis passionné de musique, je suis passionné de photos. Et je suis assez passionné par mon travail aussi, donc euh, la recherche, mais ça c'est un autre niveau encore. C'est plus euh, c'est plus rationnel, mais en fait je, je le ressens pas forcément comme ça. J'aime bien apporter quelque chose de lié plus à l'émotion aussi. Quoi. En tout cas c'est ça qui me revient à la science, ce qui est un peu paradoxal, c'est l'émotion que j'éprouve en la faisant. Et à mon niveau c'est très important. Je pense qu'on ne va pas le bouger parce qu'il est trop près dedans. C'est pour ça que j'ai juste dégagé la partie là. Jusqu'où je pense couper quoi ici et le reste, euh, on va le laisser comme ça. Hein. Du coup, là, on est sur euh, un site euh, d'un grand glissement de terrain qui, qui s'étend euh, sur, sur toute cette partie-là, entre euh, 1900 mètres et le pied de la montagne derrière, euh, à 2300 mètres. Donc, c'est euh, un glissement important. Et sur ce site-là, ont été retrouvés pas mal de bois. Donc, euh, dans le corps du glissement, à l'intérieur, dans des petites ravines et aussi en surface. Ils, ils sont là parce qu'ils sont dans les ravines. Donc, il faut l'imaginer dans le corps du glissement en entier, il y en a partout du, du bois, là. ces bois, en les datant, on peut essayer de reconstituer les phases d'activité voilà. du glissement de terrain. Quoi. En fait, on voit les cernes, là. Et le dernier cerne du bois, il doit être par ici. Donc euh, l'année de mort est plus ou moins ici. Le centre est là. Et tout ça, c'est euh, sa durée de vie, quoi. Ceux qu'on a daté pour le moment, ils ont entre 3 à 6 000 ans, ouais, Avant aujourd'hui. Pour dater ces bois-là, il faut une référence. L'Autrichien avec qui je travaille, il a mis 10 ans à construire sa référence. Et la référence, elle représente la croissance moyenne de tous les arbres qu'il a trouvés au fil du temps. Donc une référence, on l'a construit en partant de, du présent, donc d'arbres vivants. On échantillonne, on mesure le, les centres de croissance, après on va chercher des arbres un peu plus vieux et on cherche la période sur laquelle ils se recoupent. Et comme ça, on va remonter dans le passé, euh, avec des arbres qu'on trouve de plus en plus vieux. C'est un peu comme un puzzle. On cherche à combler des, des, des trous dans, dans le temps. Et quand on a un arbre qui comble un trou, bah, on est super content parce que ça permet d'allonger cette chronologie qui, à la fin, fait plusieurs milliers d'années. Et ça, c'est un travail euh, énorme. La finalité, c'est toujours de remonter au climat. En fait, tout, Tous ces outils-là, on les utilise pour essayer de reconstituer euh... Le climat de la période de l'océan, donc l'interglaciaire dans lequel on est, qui fait 11 000 ans. Donc depuis 11 000 ans, on est sorti de la période glaciaire et on est dans une période qui ressemble au niveau climatique plus ou moins au XXe siècle, par exemple. L'arbre, c'est vraiment un intégrateur, quoi. Il, il, euh, il enregistre tout ce qui se passe pendant sa saison de croissance et il va le retranscrire dans ses cernes. Les Mélèzes vivent jusqu'à 1000 ans. Les Pincembraux, comme ceux qu'on a vus aujourd'hui, vivent jusqu'à 800 ans. Et, euh, et donc ils permettent de, de, de savoir comment le climat a fluctué sur, sur des périodes très très longues. C'est vraiment une archive naturelle exceptionnelle. spécifiquement ce que je fais moi, euh, en France, il euh, y, a, y a une autre chercheuse à Aix qui fait un peu ce genre de choses aussi. Et euh, sinon, euh, non, je suis un peu le seul. Après, il y a d'autres personnes dans les Alpes qui font ça, ouais. Une des, des raisons pour lesquelles je, je, J'adore étudier les arbres et la dendrochronologie donc la croissance des arbres dans le passé c'est que ça, ça, ça fait voyager aussi dans le passé. Et, et quand on est en train de les dater, on travaille sur telle partie de, de CERN et on sait que ça correspond exactement à, à ces années-là de façon absolue. Donc on sait que par exemple on est en train de mesurer l'année 1621 avant Jésus-Christ et que c'est pas la 1622 quoi. Et, et ce, ce fait de, de voyager dans le passé, euh, ça, ça, ça, ça ouvre aussi beaucoup de portes, je sais pas, sur l'imaginaire, sur le rêve, enfin euh, je sais pas, moi ça, ça me fait beaucoup euh, à la fois réfléchir mais aussi euh, ça, ça émerveille quoi, de, de, de pouvoir voyager dans le passé par ce, ce, ce médium-là, c'est assez fascinant je trouve. <rire>